à encaisser euh, un, un entraînement ou une compétition. Tu veux bien montrer deux trois choses là sur ta piste euh, quotidienne? Ouais, pas de soucis. Un peu de, de drills, euh, un peu de coordination, c'est toujours marrant. Ça rigole, c'est marrant. Tu vas. Ensuite. Et <rire> non non non, j'ai arrêté